description et montage d'un carré potager sur pied. Cette mini serre sur pied est idéale pour la réalisation des semi-printaniers en plateau ou en barquette, également pour la croissance par la suite des plants repiqués en godet. Garantissant une température d'un minimum de 5 degrés centigrades supérieure à la température extérieure, cette mini serre offre un espace lumineux à l'abri des aléas climatiques permettant une croissance optimale des plants et semis. Comme nous allons le voir lors du montage, ce carré potager est composé de deux parties distinctes, la table en acier inoxydable, qui amène la mini serre à la hauteur idéale, permettant un travail aisé et confortable. Ainsi que la mini serre en profilé d'aluminium, avec ses parois transparentes en polycarbonate alvéolé. Voici donc le packaging que j'ai reçu peu de temps après commande. Après ouverture du colis, je découvre une notice contenant toutes les informations détaillant les différents éléments. Chacun est matriculé. Ses dimensions et ses formes sont indiquées. Ainsi que chaque étape de la procédure de montage. Je commence donc par effectuer un inventaire pour vérifier la présence de tous ces éléments. Les profilés de la structure de la table et de la mini serre, ainsi que la visserie. Les plateaux les parois transparentes de la mini serre en polycarbonate alvéolé, Il ne manque rien, je peux commencer le montage. Je commence donc la première étape qui consiste à assembler les éléments de la table. Je prends deux des quatre éléments de pieds, ils ont cette forme et sont répertoriés sous ce matricule. Je les dispose ainsi sur mon établi. Je prends ensuite quatre plaques de jonction, elles ont cette forme et sont répertoriées sous ce matricule. Je les dispose de cette façon, deux à chaque pied. Je prends maintenant un des deux plateaux identiques répertoriés sous ce matricule. Et je le mets en place entre les pieds et plaques. Pour fixer ces éléments, j'utilise les boulons fournis répertoriés sous ce matricule. Trois boulons à chaque plaque, donc six boulons à chaque angle. Ceci fait, je répète l'opération et je fixe le second plateau. Je mets en place ensuite les deux autres pieds avec leurs plaques de jonction et je les boulonne. Je prends maintenant deux des quatre plaques de blocage de la mini serre. Elles ont cette forme et sont répertoriées sous ce matricule. Ces deux premières plaques de blocage de la mini-serre, je les mets en place sur ces deux angles du plateau supérieur de la table et je les boulonne. Voilà, la première étape est terminée. Je dispose de la table de côté en attente. Deuxième étape, je procède maintenant au montage de la mini-serre. Je prends donc les deux profilés ayant pour matricule NTD1, ainsi que les deux profilés ayant pour matricule NTC2. Je positionne donc ces quatre profilés horizontaux de cette façon. Je prends également les deux profilés ayant pour matricule NTC3, ainsi que les deux profilés ayant pour matricule NTB3A. Et je positionne ces quatre profilés verticaux de cette façon. Ces huit éléments constituent le socle de la mini serre. Pour les assembler, j'utilise les boulons et les écrous fournis ayant pour matricule B13. Les petits écrous carrés sont conçus spécialement à la dimension de la feuillure et du profilé. De ce fait, nul besoin de les maintenir lors du serrage, ils ne peuvent pas tourner. Pour terminer ce socle, je mets en place sur les quatre profilés verticaux des petits boulons et écrous B13. Je les dispose ainsi sans les bloquer. Le socle terminé, je le mets en place sur la table. Je bloque maintenant le socle sur la table avec les deux dernières plaques matricules GS2. Je vais maintenant mettre en place les panneaux transparents de polycarbonate alvéolé. Je les glisserai dans les feuillures des profilés verticaux. Je prends maintenant le panneau transparent de polycarbonate ayant pour matricule NTD16 et je le glisse dans les feuillures des profilés de son emplacement dédié. Ceci fait, je prends le profilé matricule NHF6A et constitue la partie fixe de la charnière du couvercle. Je le positionne sur le panneau transparent. J'insère les encoches sur les boulons B13 et je les visse pour bloquer l'ensemble. Je mets en place maintenant le panneau transparent matricule NTD15 à son emplacement dédié. Je prends le profilé matricule NTD5, je le positionne sur le panneau transparent et je le bloque en serrant les boulons B13. Je passe maintenant au panneau transparent latéraux, je prends le panneau matricule NTC17 et je le mets en place du côté gauche de la mini-serre. Je le chapeaute avec le profilé matricule NTC7A. et je le bloque avec les boulons B13. Je procède de la même façon pour le panneau latéral côté droit de la mini-serre, avec le panneau transparent matricule NTC17A, ainsi que le profilé matricule NTC8A. Je continue en assemblant les éléments constituant le couvercle de la mini-serre, deux profilés identiques ayant pour matricule NTD10, dont l'un constitue l'élément mobile de la charnière du couvercle ainsi que deux profilés ayant pour matricule NT-A11A. J'assemble donc un profilé NT-A11A avec un profilé ntd 10 J'ajoute à cet ensemble le second profilé ntd 10 J'insère ensuite dans les feuillures le panneau transparent restant ayant pour matricule ntd 18 Et je termine en assemblant le second profilé NT-A11A. Je bloque le tout avec des boulons et écrous B13. Je positionne maintenant l'élément charnière femelle du couvercle sur l'élément charnière mâle de la mini serre. J'introduis et je fais glisser le couvercle. Voilà, la mini serre est et déjà fonctionnelle. Il ne reste plus qu'à installer les crémaillères d'ouverture, il s'agit de petits profilés permettant plusieurs positions d'ouverture du couvercle de la mini-serre. Pour les installer, je visse de chaque côté du couvercle dans les petits trous déjà percés, une des vis fournies ayant pour matricule B13A. D'abord, de chaque côté, sur le profilé du châssis, la vis qui va servir d'appui à la crémaillère. Et ensuite, de chaque côté, je fixe la crémaillère sur le profilé du couvercle. Je visse sans bloquer, de façon à laisser la crémaillère pivoter librement sur la vis. Ces crémaillères permettent donc de maintenir le couvercle à des degrés d'ouverture plus ou moins importantes, selon les besoins de température et d'aération des plantes cultivées. C'est une mini-serre très pratique. N'hésitez pas à visiter notre site internet, bâtir-sa-maison.net.